Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette ouverture de pack Mew. Donc bah, il y a la retranscription en live, parce que comme d'hab maintenant je vous l'ai dit, on ouvre ça en live et après ça va sur YouTube. Et donc il y a un petit pack coffret Mew V, euh, qui est vraiment très très beau. Euh, voilà, Je vous le montre quand même, parce que c'est pour ça que là vous ne voyez pas très bien. Mais on va passer, vous savez quoi, on va passer directement sur hop, la phase d'opening. Que vous puissiez voir un petit peu tout ça et regardez moi ça. Regardez-moi ça, comment c'est beau, bon. le petit Mewtwo, le petit MewV. Donc voilà, deux cartes promo Mew et Mewtwo avec la grosse carte MewV. Oh, on va voir ça là-dessus, voilà, ça sera plus joli. Donc un point de fusion, un -radio euh, deux astro radieux, pardon, et un Star Étincelant. Et du coup, sur les promos, les petites promos. Comment ça se trouve ça Ah oui, sur le côté. Du plastique, toujours du plastique. Si t'es colo, tu joues pas à Pokémon, hein. clairement. Donc, euh, la petite euh, V qui est là, qui, qui est super belle, qui est super forte hein, en plus, euh, comme carte, elle est pas dégueu. Avec le petit Mewtwo, bon, euh, qui, qui est assez beau. On va pas se cacher, mais qui est pas aussi balèze que, que, aussi balèze que Mew. Donc voilà, alors, par quoi est-ce qu'on commence Un euh, ben, point de fusion, on va commencer par point de fusion, puis après on va s'ouvrir le star étincelant on terminera par deux petits astres radieux, du coup on va espérer avoir de la luck même si bon je vous avoue la luck et pokémon ça fait 2 ça c'est fait euh, quoi déjà du coup c'est 4 si je ne dis pas de bêtises 3, 4 et let's go alors nous allons commencer avec une petite énergie plante un petit colimucus un torgamor Ouais, c'est pas. C'est pas dégueu, mais bon. Un éclat d'Inésia, un frissoni, un Onyx. L'Onyx est joli. L'Onyx est très beau. Le rôle de Dour, Un fermite. Un flamme Joux Et. Morpeko. Allez, c'est parti. Derrière, nous avons, nous avons, nous avons. Donc... Ok, un lima speed. Voilà, point de fusion. C'est de la merde. Super. Bon. Là, j'avoue qu'on n'a on pas été très lucky euh, sur le point de fusion. Du coup, on va voir si le, le star est étincelant... Et tout aussi euh, lucky ou tout aussi euh, dégouli. Roulement de tambour. 1, 2, 3, 4. Et hop, c'est parti. Et je veux qu'on a quelque chose. On a quelque chose dans celui-là. On va espérer avoir vraiment de la grosse luck. Énergie plante. Un pachmila. Un grand purificateur. Un Musteflow. Un chinchidou, donc c'est cool, on a l'évolution, pas je la si je m'abuse. Un Balbuto un stalgama, un tarinor, un polarium qui est assez mignon, et un tranchodon, et derrière nous avons du coup, nous avons effectivement une Vesta, farfa du V, Vesta, farfa du V, c'est plutôt bon, c'est plutôt bon comme quoi, éclair étincelant, il a le bon look là. Un Vesta c'est très bien, c'est très très bien ça, une Vesta. Mais oui monsieur, oui monsieur, et oui le portable qui je n'ai pas mis en sourdine Parce que du coup j'ai la notification de live, de mon propre live et bien sûr Allez c'est parti pour l'astro radio On continue l'ouverture Hop On va espérer continuer la luck dans la positive attitude Comme dirait notre très cher Laurie La chanteuse je ne sais je suis pas sûr qu'on ait quelque chose. Je pense pas, on va bien voir. Une énergie combat, un dinoclier, une bol de suit un chaffreux, il porte très bien son nom, une devanta, un sécateur qui est plutôt sympa, le bargantua de Issui, voltorb de issuit. un chaglam, galam, ok ça c'est plutôt cool, galam est plutôt sympa. Et derrière nous avons oh un en.. en rareté. <rire> <rire> je, suis... je connais pas le nom des raretés de Pokémon, mais le, ok, c'est cool. Le Sheikater, il... il fait plaise, il fait le taf, il fait le kawa. Tac, tac. Allez, on lui éclate sa gueule là. Quoi... Ah, je crois que ma femme voulait les récupérer, merde. Non, c'est bon, ok, elle m'a fait signe que non. Ok, du coup, on a le machin Vestar dedans là, la, la petite Vestar. Euh... Voilà, hein, qu'on aime pas trop. Alors, c'est Lena. Créfadé, euh, Sympa, ok, je sais pas qu'il y avait Créfadé. Vitalité de flot, Hippopotas, avec derrière on voit le Petit petit bonhomme, Hérisson, qui est cool. Un sécateur, Caninos de l'issue, Archéomir, Baudrive. et oh! Un Bastiodon, du coup, pareil en rareté qui brille. Bon, c'est pas dégueu, mais c'est pas ouf quand même, parce que pour 25 balles, j'espère que ça a été un minimum rentable, je sais pas du tout à combien cote, du coup. Euh... Le du V Vesta, mais euh, voilà, ça fait quelques cartes en plus, dont du coup le Dinocli et le H4 -E euh, en brillante ultra rare. Je pense que ça doit être ou des secrets. Je n'ai aucune idée, je ne connais pas la, la rareté des cartes. Donc voilà, on a eu que le Farfa du V du coup qui vaut le coup, mais il y a le mieux, le mieux tout qui sont grave cool. Et rien que ça, déjà, bah, rien que ça, euh, ça fait le taf, ça fait le taf, rien que ça. Donc voilà, bah, en tout cas pour la vidéo, c'est terminé. N'hésitez pas du coup à vous abonner, tout ça, tout ça, tout ça. Des bisous et à bientôt pour la vidéo.